Nouveau dans votre app Maïdalaise, qu'on soit plusieurs ou tout seul, que ce soit recherché, la totale ou out of the box, simple pour 3 euros par personne, végétarien, asiatique, légendaire. Retrouvez plus de 200 recettes faciles et délicieuses à moins de 3 euros par personne.